Bon, la dernière fois, j'ai fait une voix de merde et... Oh, mais sérieux, je fais encore cette voix de Père Noël. Quand j'aurai le costume, je vous jure que ce sera drôle. En attendant, nous aussi, donc, pour ce troisième jour, et donc la troisième case, et découvrir ensemble quelle est la carte qui se cache derrière cette case. Ce qui est logique, vu que c'est le de l'avant. Alors, alors, alors, alors... Ouvre-toi, saloperie Ah, je l'ai. Ah, je suis content parce que c'est un jeton. Et c'est pas n'importe quel jeton c'est un jeu magnifique, j'allais dire un jeu magnifique. Un magnifique jeton couribo, un jeton Corribo des familles et franchement, il pète la classe. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de l'ouverture. Donc euh, bah, de ce calendrier de l'avant, chaque jour une ouverture et nous on se retrouve demain pour une autre euh, à voilà, ouvrir ce calendrier de l'avant. Et j'espère cette fois-ci pour avoir la barbe du Père Noël pour faire des petits sketchs parce que là pour l'instant, hein, je peux rien faire à part bah euh, pas faire de voyage, quoi.